Et salut à tous les c'est Gabriel. Et eh bien oui, et eh oui, et eh oui, on est dimanche et c'est l'heure du rendez-vous des cartes pépites de la semaine. Donc, comme vous pouvez vous en douter, j'ai passé mais enfin ça va peut-être être la dernière fois où je vais faire ça parce que apparemment ça marche pas. Mais euh, voilà, on a l'élémental héros. Cyber Neos donc c'est la fusion entre Neos, Hero élémentaire et, et le Cyber Dragon donc il a quand même 4500 points d'attaque 4000 de défense donc euh, le graphisme est super donc je ne sais pas si ça va sortir un monstre de niveau 12 mais voilà, ça fait du bien Empereur Red Dragon, Archfeld voilà, où il faut un monstre, il faut trois monstres synthoniseurs et un monstre non synthoniseur euh, ténèbres. 4000-3500 points d'attaque, c'est pas mal. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir les effets. L'Empereur Red Dragon Archon, où il faut deux synthoniseurs, un dragon en rouge arch démon, effet. Waouh! 4000 points d'attaque, 3000 de défense. Le Scarlight Red Dragon Archon mode assaut. Donc il faut le, euh, le Scarlight Red Dragon Archon et la carte piège mode assaut. Donc 3500, 3000. C'est plutôt pas mal. Le Blazing Meteor Dragon. Là il faut un synthétiseur. Et un monstre red dragon Archfiend. ouais c'est plutôt pas mal le final du jugement red dragon Archfiend. donc 4000 3002 il faut deux monstres synthoniseurs et un monstre non synthoniseur de Ténèbres. ténèbre synchro monster donc ça si elle sort elle va être facile à faire hein. L'Ultimate Malaconda Metalord of Burning Abyss. Alors celle-là, c'est... J'ai prise parce que pour le deck Burning Abyss, c'est bien. C'est bien. S'ils arrivent à sortir cette carte-là, c'est bien. Je... je pourrais pas vous dire les faits parce que je suis très mauvais en anglais. Et voilà. Le Malaconda Metalord of Burning Abyss. Donc il y a un rituel. 2700, 2200, voilà, donc en gros, pour invoquer lui, il faut, lui, plus deux moss Burning Abyss, tout simplement, après le panier du Dragon, le Rune, on le connaît, hein, c'est le Odaïs plus un monstre Magicien, le Night entered Dragon, donc c'est un peu comme le dragon FDG, sauf qu'il faut 9 dragons d'attributs différents. Euh, elle, est, elle est pas affectée par les effets de carte. Si cette carte attaque un monstre en elle inflige le quadruple piercing battle damage de to your pen. If the card live on the field, you can special summon to 5 dragon monsters with different names from your deck. Oh putain! Cette carte, qui elle sort, elle va être bannie. Parce qu'elle est trop forte. Le Brave, où il faut un monstre pendule dragon et un monstre warrior. Ah, on attaque le vulgaire. Voici le neo Cyber End Dragon. Vous trouvez pas que le deck Cyber Dragon est assez pété? Hein? Donc là, s'il si, euh, si sort cette carte, ça va être, ça, euh, ne vous inquiétez pas. Après, euh, on a le Baby Stardust qui est mon slotineur. voilà. Donc cette carte, si elle peut être utilisée comme matériel synchro avec un dragon monster. You can banish this card for your heroine. If you destroy one card, you're open control. D'accord, ok red Ice Luster Soldiers, donc il faut un Black Lister Soldiers et un Red-Eyes Black Dragon, 3400-3000. Oui, l'Harpie Blackwing, alors ils ont décidé de faire une fusion entre le monde, de, de, entre les, les Harpies et euh, le, euh, les Dames Harpies et bien sûr les Haines Noires. Ultimètre Sam Ringum, voilà, donc il te faut un Ultimate Cristal, plus 7 Monsters, 7 Monsters, Bad 4000, oui. Baby Luster Dragon, ça c'est, ça, ça, ça c'est, je l'ai pris parce que là, la croix, oh, est géniale. le Néo Cyber Dragon. Donc 2100 000 ans. Voilà. Ensuite, pour le deck Thunder. Donc, il oui, faut bien sûr deux monstres de niveau. Deux monstres. Ouais. Thunder de niveau 5. Donc, ça devrait sortir dans les BOTN. Je sais pas, je ne l'ai jamais vu. Et euh, c'est un, un monstre X6 de niveau 5. De, de, de 5. Voilà. Alors, euh, euh, en plus, elle permet de faire des fusions. C'est pas mal. Détaché un matériel, ici, destroy pour détruire une carte. contrôle. if you die. If you un 100 points de dommage. You're open, this edge destroy, this effect. This card cannot attack and you're open directly. Donc, cette carte, elle ne peut pas attaquer directement. Et bien sûr... Le, jeu, le tour où vous activez cette, cet effet. You can thunder monster from your end. Wow, je ne suis pas très fort en anglais, mais euh, voilà. Le Elemental neros Darkness, donc, qui est uniquement sorti dans Yu-Gi-Oh! Arc euh, Jayce, mais fi finale de la saison 4, qui n'est jamais sorti en France. Et euh, voilà. Le Mad, The Dark Magician. Donc, c'est monstre magicien. C'est... Euh, cette carte est comptée comme un monstre magicien des ténèbres. Donc, je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé sympa, celle-là. Le Neo-Twin Cyber Dragon en 2800. pareil, le Rainbow Dragon, Rainbow Overdrive 4000, Rainbow Dark Dragon Overdrive donc c'est est là, c'est pareil, 4000, Absolute King Red Dragon archfiend ah voilà on passe enfin à mes cartes favorites, voilà ce qui manque dans le deck volcanique, vous voyez, il manque ça, il manque ça, il manque ça, Baby raccoon, donc voilà, le Baby Tiger jeunesse le Mystic Baby Dragon, qui n'est jamais sorti en carte, en français, qui est euh, une carte de de l'animé, Bien sûr, le Berry, Berry Dragon, c'est il te faut Baby Dragon plus Berry Magicienne des Ténèbres. Donc, cette carte attaque, un. Hein, if you special summon, is add card from your deck in your hand, but you can use active card or effect with the name from the rest on the western. Donc, si je lis bien, si cette carte attaque directement, donc l'adversaire Tu peux faire une invocation spéciale Tu peux piocher une carte mais tu peux pas l'utiliser Tu peux pas activer de Tu peux activer une carte et des effets de monstre pas. enfin tu peux pas activer de carte ni d'effet de monstre durant ce tour Ouais le tyran baby Dragon hein? Comme le dragon tyran, voilà. Le Odaïs Baby Dragon. mad Ce Dark Magicien, donc c'est le Dark Magicien plus Palladium mad Over, donc 32500. C'est un monstre lumière, c'est intéressant. Le Baby Dragon, oui. Baby Raccoon tatou. Baby Jugement Dragon. Le Baby Red Friend... Le Baby Red Dragon Archfame. Oui. Voilà. Le Blue Eyes Baby Dragon. Magie, magie, magicienne Baby Girl. Donc, je ne sais pas si elle, euh, si elle va sortir. C'est pareil. Le Baby Dragon Prodigious. Baby Raccoon pampoko ça c'est sorti. Voilà une autre carte. Euh, Rechargement de flamme donc c'est plutôt intéressant le Vampire Baby hein? le Baby Gra Grandora le Baby dragon donc ça c'est une carte qui est sortie et qui est plutôt forte aussi le Red Baby Dragon le Photon Baby il est, il est, il est, il est super Baby Tacon en dedans. le Galaxy Baby Dragon donc, c'est, vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre au calaxe dragon depuis ta main. Donc, c'est un peu comme le dragon marron du rouge. Le flamme, et le baby. Harpy, Voilà. Kory, baby. <rire> c'est, euh... c'est marrant. Une autre carte accélérateur de flamme que, que je, j'attends avec impatience pour euh, le blaze accélérateur fire Dome, le baby munchellasinosaurus voilà qui est mon dinosaure baby moon dragon le blue eyes dark paladin alors là celui-là 3250 c'est un mort, magicien de ténèbres et un, bon, un dragon de vieux bleu et un monstre Blue Eyes et voilà, on a fait le tour donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux moi je vais le faire, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Timastral et ciao tout le monde